Oui, bonjour bonsoir les frères et sœurs. Comment vous allez? Je sais que tout le monde va très bien. Ici c'est toujours votre maître Marabout d'Abidjan. Parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux il y a plein d'anarches sur les réseaux. Donc c'est pourquoi je suis obligé de commencer à faire des rituels de portes magiques et vous montrer comment ça se passe. Voilà. Depuis que je suis commencé à faire de cette vidéo de portrait magique, je n'ai jamais montré mes génies en direct comme ça. C'est à cause des faux marabouts qui sont dans les réseaux sociaux que je suis obligé de venir au courant. Sinon, depuis plus de 30 ans que j'ai eu ce cette... pouvoir, je n'ai jamais divisé mes génies en direct comme ça. Voilà, je suis devant mes génies. Je ne voulais pas vous mentir. Je vous ai dit qu'il y en a vraiment le portrait magique. Ce qu'on appelle portrait magique, il y en a vraiment. Parce que vous savez que si quelque chose n'a pas le faux, on ne trouve pas l'original. Donc il y en a. S'il n'y a pas les vrais marabouts, vous ne pouvez pas trouver les faux. Je suis là pour vous présenter mes nouveaux portraits magiques. Voilà. Allez regarder dans mes vidéos. Vous n'avez pas encore trouvé cette portrait magique. C'est les jeunes qui ont décidé de commencer à travailler avec ça maintenant. C'est pourquoi je vais vous montrer. Sinon c'est la même démonstration que je fais toujours là que je voulais vous monter à cause de ce portefeuille Parce que c'est pas ça que je vous présentais avant C'est autre portefeuille qu'on est en train de pour faire des, des, des, des rituels Voilà ça, je suis devant mes génies Voilà mes numéros Ceux qui me connaissent, me connaissent déjà Regardez Puis 229 66 86 90 65 C'est toujours moi votre maître marabout d'Arc Bassinon. Essayez de partager la vidéo, aimer, le, j'aime la vidéo et commenter le vidéo. Ceux qui ont déjà satisfait de ma part. Je vous disais dit, ceux qui ont déjà satisfait de ma part. Parce que quand j'ai mis la vidéo sur la ligne, mais ce n'est pas ma vidéo que vous vous trouvez et venez me contacter et je vous satisfais. Normalement, vous devez commenter et témoigner dans le commentaire de vidéos. vidéo. Normalement, ça doit être comme ça. mais vous ne le faites pas. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà annaqués. Pas des faux marabouts. Je vous ai dit bien, pas des faux marabouts. Pour vous dire la vérité de le des profils magiques. Vous savez, il y a plein aujourd'hui sur les, les réseaux sociaux, le profil magique, tout ça là. Il y a plein, plein, plein. Nous même, on savait comment on va faire. Sinon, depuis que j'avais eu ce pouvoir maintenant, je ne fais pas les le, le, le vidéos en direct. Mais c'est à cause des faux qui nous fait du mal. Et c'est à, à cause de ça que nous même on a commencé à faire des vidéos. Regardez. Sinon, au Bénin, maintenant, le Marabout qui fait du rituel de porte magique, maintenant, ils sont plus de 500. Ils sont plus de 1000 aujourd'hui. Oh, ce n'est pas beaucoup. Cette personne seulement qui a eu tout ce pouvoir au Bénin. Je vous ai bien, cette personne, cette Marabout personne, qui a eu ce de, pour, pouvoir de porte magique. Et actuellement, aujourd'hui, maintenant, nous avons deux collègues qui au Nigeria. Un était Haïti, et dans le pays actuellement, mon beau Bénin, cher Bénin, ça reste seulement trois personnes, quatre personnes qui a ce pouvoir Bénin. Mais aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas pourquoi les Marabouts sont plus de 1000 sur les réseaux sociaux qui disaient qu'eux aussi font des portraits magiques. Vraiment, je vous ai dit, ceux qui ont déjà naqué, essayez de me contacter. Je vais vous satisfaire de, je vous satisfaire. Je ne voulais pas forcément qu'on va faire le rituel à distance. Si quelqu'un quelqu avait son moyen, il peut venir me voir au Bénin. J'ai des chambres visitées où vous pouvez rester là-bas pendant deux semaines ou un mois. Et tester le portefeuille, voir comment ça, ça fonctionne. C'est pas que vous avez venu faire, et après je vous, non, non, non, chez moi, c'est pas comme ça. Essayez de voir comment les jeunes vont remplir le portefeuille. Et regardez bien l'intérêt du portefeuille. Il n'y a, a pas de fermeture, hein. il n'y a pas autre fermeture dedans. Hein. Parce que je vous ai dit toujours que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Et je ne suis pas quelqu'un, quelqu'un de bizarre. Non, non, non. Je ne connais pas mon pays. Si vous arrivez au 16e arrondissement à Cotonou, allez directement à la gendarmerie qui est là et demandez mettre Marabou, Dakh, parce que Toutes les Tassimane, toutes les Mijiamane, ils connaissent chez moi. Même les policiers qui sont là aussi, ils connaissent chez moi. Vraiment. Donc, c'est là j'ai ma maison, mais mes couvents ne sont pas là. J'ai plein de, de couvents partout. Toutes les frontières, à propos des frontières du Bénin, j'ai beaucoup de couvents là-bas et je faisais mes routines là-bas. Parce que vous savez, au Cotonou, c'est une grande ville, on ne peut pas faire ce rituel là-bas, vous savez non Donc c'est un peu ça, je suis là pour vous montrer comment ça va se passer. Regardez avec moi mes amis. Et regardez bien le numéro plus, 229, 66, 86, 90, 65. Voilà ici là. C'est toujours vide. Regardez-moi. hein. Maintenant. Regardez avec moi. Essayez de suivre bien. Ici, regardez bien. Ici, j'ai seul un seul billet, un billet de 10 000. Il y avait un billet de 1 francs. C'est le 10 000 là qui va m'étirer. Si je le 1000 francs dedans, ça va me 1 francs. Donc, je ne, veux, je ne voulais pas faire le, le 8 000 de 1 francs pour vous. Je vais mettre le, le 10 000 dedans et vous allez voir comment ça va produire. Aujourd'hui, je ne voulais pas beaucoup parler parce que vous me connaissez déjà. Ceux qui me contactent il me connu déjà, donc je ne veux pas vous tarder. Regardez les 10 000 francs que je voulais vous mettre dans le portefeuille. Regardez bien. Regardez bien à l'intérieur. Si quelqu'un a osé et commenté le vidéo, dit que papa a mis l'argent dans le portefeuille, ou bien papa, il y avait un fermeture à l'intérieur du portefeuille, je vais maudire la personne. Je dis bien, je vais maudire la personne. Si vous voulez, si vous voulez commenter des vidéos, faites d'enquête d'abord avant de commenter les vidéos. Parce que tous les malabours ne sont pas les faux. Il y a des marabouts qui ont déjà bouffé votre argent plusieurs reprises. C'est à cause de ça que quand vous voyez des vidéos, vous dites n'importe quoi sur des commentaires. C'est pas bon. Ce n'est pas tout le monde qui est faux, marabout. Ce n'est pas tout le marabout qui est faux. Donc, regardez bien. Je vais fermer le portefeuille. Je mets ça comme ça. J'appelle les génies comme ça, hein. je n'ai pas besoin de le faire parce que si je veux prononcer les mots, les mots mystiques maintenant c'est dans ma, notre langue locale, c'est ma langue locale, vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de, de, de, de, de prononcer les mots mystiques quoi, donc c'est un peu ça. ça Génie, est-ce que vous êtes prêts déjà pour remplir le portefeuille Est-ce que vous êtes prêts déjà Est-ce que l'argent est déjà dedans Je crois que depuis que j'avais ce pouvoir, vous n'êtes jamais mis dessus. Donc sais pas aujourd'hui que vous avez mis dessus. Donc je sais que vous devez remplir le portefeuille. Je sais bien que vous avez vous, vous avez le droit de remplir. C'est parce que je suis.. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Voilà. Écoutez bien, regardez le portefeuille magique, ce que je vous ai montré. Ne dites pas que le papa met le pause, et vidéo et recommencez. Je n'aime pas des trucs bizarres. Si vous voulez parler, il faut voir le vidéo, comment ça se passe bien avant de combattre le vidéo. Il ne faut pas dire que le papa a mis le portefeuille, il a mis l'argent dans le portefeuille, il a ouvert le portefeuille, il a fait me dire, bon, portefeuille. C'est des faux marabouts qui vous fait ça. Je ne suis pas parmi eux. Ne me comp ne comparez pas parmi eux. Si vous avez besoin de moi... Vous pouvez me contacter sur 229 66 86 90 65. Aussi, si vous avez, pour aller visiter mon site web, puis voyant Marabout Africain. Si vous avez écrit Dark Passion aussi, vous me retrouvez dans Google. Ceux qui me connaissent me connaissent déjà. Maintenant, je vais, ouvrir, je vais ouvrir le portefeuille allez voir comment ça produit. Est-ce qu'il y a l'argent dedans vraiment Parce que moi, je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Regardez avec moi. Vous voyez Vous regardez bien. Voilà l'argent. Vous voyez comment ça produit c'est de l'argent, mais billet de 10 000. Parce que comme j'ai mis billet de 10 000 dedans, c'est pourquoi ça produit pour 10 000 francs. Regardez avec moi. Voilà mon numéro. Aussi. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur prix 229, 66, 86, 90, 65 je dis bien, plus 229, 66, 86, 90, 65. Il y a l'argent. Vous voyez Il y a l'argent maintenant, mais je ne pourrais pas manger. Parce qu'il y a des cultures que je fais avant on va manger cet argent. Comme cette démonstration que j'ai fait. Regardez. Si vous venez chez moi. On va, je vais faire ça directement devant vous et vous avez pris le billet et allez manger pour voir si c'est un vrai billet ou pas. Regardez bien, ceux qui connaissent les Français, ils connaissent déjà. Si c'est un euro que vous voulez, oh, il y a le portefeuille magique qui produit en euros. Il y a le portefeuille magique qui produit en dollars. Il y a le portefeuille magique qui produit n'importe l'argent que vous voulez. N'importe l'argent que vous voulez, il y a le portefeuille magique qui produit. Il y a le portefeuille magique qui produit 500 000 par jour. Il y a qui produit 2 millions, 3 millions par jour. Et ça travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi ça ne produit pas. Dimanche, ça ne produit pas. Parce que samedi, dimanche, la banque ne travaille pas. C'est pourquoi. Essayez de nous contacter. Elle nous revient. Et le reste, on va vous expliquer. Regardez le portefeuille qui a produit. Regardez bien. Si je dois vous envoyer le portefeuille, ça doit être comme ça. Exactement comme ça. Parce que l'autre portefeuille que j'utilise, c'est déjà expliqué. Si je vous envoie ça maintenant, ça ne doit pas le travail. C'est ça qui doit travailler maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Essayez de partager le vidéo et commenter la vidéo. Aimez-le, j'aime le vidéo. Je suis là pour vous aider. N'importe quel problème que vous avez, essayez de me contacter. Problème de justice, problème de mariage, problème de n'importe quel problème que vous avez. Si vous voulez aller vous êtes cérébrer dans votre domaine, n'importe quel domaine que vous avez, allez essayer de me contacter. Je suis là pour vous satisfaire. Merci.